beaucoup. Merci beaucoup Olivier pour cette présentation. On va passer tout de suite à notre deuxième présentateur, Docteur Marc-Antoine Delbar, médecin interniste au CHU d'Amiens et qui va nous parler d'intelligence artificielle. Marc-Antoine. Bonjour à tous. Alors, ben, en effet, hein, je suis ravi de, de pouvoir vous présenter cette étude qui est sortie euh, récemment dans Nature Communication et qui traite de détection automatique d'amylose cardiaque sur les électrocardiogrammes et les échocardiographies. Avant de commencer, quelques petits mots sur l'intelligence artificielle, comme vous le voyez, hein, dont le nombre d'études dans le domaine de la santé explose, en particulier en cardiologie. Nous allons donc voir ici une application de l'intelligence artificielle dans l'amylose cardiaque, qui est encore aujourd'hui une maladie surdiagnostiquée et dont les signes les plus évocateurs ne sont souvent pas accessibles à tous, comme par exemple le strain longitudinal. L'objectif de cette étude est donc de développer un algorithme capable de détecter l'amylose cardiaque sur deux examens réalisables par tous. D'une part, l'électrocardiogramme et d'autre part, l'échographie cardiaque avec l'utilisation d'une boucle vidéo de coupe 4 cavités. L'enjeu de l'apprentissage par machine learning dans cette étude comme dans les autres, ça va être d'avoir une bonne sensibilité et une bonne valeur prédictive positive. Donc, les auteurs pour cela ont sélectionné les électrocardiogrammes et les échocardiographies de patients avec et sans amylose cardiaque AL et ATTR, Prouver selon les recommandations en vigueur, qu'ils ont matché sur l'âge, le sexe et réparti en trois cohortes distinctes. À savoir, d'une part, une cohorte d'entraînement, des algorithmes de détection, une cohorte dite de validation, qui correspond en fait à, à, à une cohorte d'estimation des performances de l'algorithme et qui va servir à, à sélectionner le meilleur modèle d'algorithme. Et enfin, une cohorte de tests qui correspond, elle, à la cohorte de validation interne. L'évaluation des performances était effectuée donc sur plusieurs étapes. Du coup, pour commencer, donc, comme je disais, la validation interne sur la cohorte de tests, la validation externe sur quatre jeux de données externes, avec des analyses en sous-groupe pour challenger un petit peu l'algorithme, grâce à des images de cardiopathie hypertrophique, de cardiopathie hypertensive et de cardiopathie de patients dialysés. Ensuite, l'algorithme était, euh, était comparé euh, à l'interprétation de cardiologues, experts euh, de la de l'amylose. Et enfin, il était utilisé à une plus grande échelle sur l'intégralité des données disponibles euh, de deux de ces centres. Comme vous le voyez ici, ce euh, sont les résultats de validation interne et euh, les résultats du modèle euh, ECG et en bas, euh, le modèle échographique. Donc, les courbes Europe ROC estime le taux de faux positifs en abscisse et le taux de vrais positifs en ordonnée. On peut voir ici que dans les deux cas, les performances sont relativement honorables, bien qu'on note quand même une supériorité du modèle échographique avec des AUC comprises entre 0,85 et 0,92. Concernant les sous-groupes échographiques, l'algorithme, on peut voir, il distingue bien l'amylose cardiaque d'autres types de cardiopathies hypertrophiques avec des AUC compris, cette fois-ci, entre 0,87 et 0,90 sur les cohortes de validation externe. Pour le type d'amylose, il semblerait quand même que l'amylose ATTR soit mieux reconnue que les amyloses AL, comme vous pouvez le voir ici. Enfin, l'algorithme perd quand même en performance quand on le voir hein, lorsque les échographies étaient réalisées euh, plus précocement par rapport au diagnostic. Donc dans l'exemple que j'ai pris, les échographies étaient réalisées un an avant le diagnostic. On peut voir quand même que UC est euh, moins bonne. Quand on compare maintenant aux experts, il semble meilleur que ces, euh, que ces experts en qui est quand même assez assez intéressant. Il faut avait accès à toutes les boucles d'échographie, alors que l'algorithme n'avait accès qu'à une boucle vidéo de quatre cavités standard. Donc finalement, on peut se dire que les performances sont plutôt encourageantes, mais ça reste sur un effectif restreint. Quels sont les résultats maintenant à grande échelle Donc là, par contre, c'est une autre histoire on peut voir qu'il y a une chute drastique des performances sur ces courbes qui sont un petit peu différentes. Donc je vais préciser, hein, Donc là, en abscisse, on a ce qu'on appelle le recall, qui veut dire la sensibilité, et la précision, ça correspond à la valeur prédictive positive. Donc on peut voir que le modèle ECG, pour une sensibilité à 52%, a une valeur prédictive positive de 3%. Quant au modèle échographique, on peut voir que pour une sensibilité à 70%, on a une valeur prédictive à, euh, positive à 32% qui est quand même très faible. L'utilisation combinée de ces deux modèles permet quand même d'augmenter la valeur prédictive positive à 75 avec des sensibilités comprises entre 35 et 47 Donc, il y a vraiment une chute drastique des performances qui est expliquée par la prévalence faible de la maladie, qui est estimée dans cet article comme dans d'autres, entre 0,6 et 0,62 Donc, l'augmentation de la sensibilité, ici, se paye par un effondrement vraiment de la valeur prédictive positive. Il y a quelques petites choses à noter quand même. C'est que dans les contrôles, les amyloses n'étaient pas exclues systématiquement dans cette cohorte à grande échelle. Et que donc, les faux positifs peuvent avoir une amylose. Voilà. Donc, les performances sont probablement légèrement sous-estimées. Donc, pour conclure, je me pose la question moi, de la, la la stratégie des auteurs, parce que ça reste une maladie grave et ne pas, pas enfin, passer à côté justement de, de, de cette maladie, c'est assez catastrophique pour le pronostic. Mais quand même, hein, malgré cette sensibilité qui reste faible, l'utilisation combinée du modèle ECG et ETT est très intéressante, parce que la valeur prédictive à 75%, ça reste acceptable de, de réaliser des explorations complémentaires chez les patients prédits positifs. Ce peut être intéressant aussi sur ce type de technologie, c'est que ça peut être intégré aux différentes machines échographiques et électrocardiographiques. Donc même si la sensibilité reste perfectible, cet, cet algorithme peut être très utile. Voilà. Et pour les intéresser sur l'intelligence artificielle et la cardiologie, il y a, il y a deux autres articles hein, qui parlent d'intelligence artificielle dans l'amylose. Il y a beaucoup de reviews là qui, qui sont en train de sortir pour l'utilisation en général en cardiologue. Merci beaucoup, euh, Marc-Antoine. Alors, le, le, le papier va être ouvert pour discussion. Je rappelle à ceux qui nous écoutent hein, qu'ils n'hésitent pas à, à poser leurs questions aux différents orateurs. Ça nous fera plaisir de les transmettre. Peut-être pour, pour lancer la discussion, c'est un papier vraiment très intéressant. Euh, au niveau de, de l'échographie, euh, si j'ai bien compris, on se limitait à une seule vue, euh, quatre chambres. Est-ce que c'était un choix euh, purement technologique ou euh, stratégique Pourquoi cette vue et pas une autre, euh, une parasternale Pourquoi ne pas démultiplier le nombre de vues et utiliser tout le potentiel de l'échographie bon, Je pense que c'est avant tout pour rester pragmatique. Hein. Ça, ça demande d'énormes, comment dire capacité de calcul, de plus on rajoute d'images qui plus est, des images dynamiques comme une boucle de quatre cavités, plus ça demande des capacités de calcul qui sont importantes. Et finalement, on peut voir que les performances, malgré, euh, malgré la seule boucle vidéo de quatre cavités, restent quand même assez, bon, assez, assez impressionnantes. Voilà. Donc euh, peut-être qu'ils vont améliorer leur algorithme, mais je ne donne pas l'explication. Et est-ce qu'ils aurait utilisé des paramètres particuliers comme le strain Est-ce que leur façon d'analyser l'image était basée sur des concepts que l'on connaît déjà Ou c'était vraiment la machine qui utilisait l'image comme une image pleine de pixels avec des nouveaux gris sans s'intéresser réellement à la déformation Alors, ça c'est ce qui est le plus difficile finalement en machine learning, en intelligence artificielle c'est qu'on va, va juste donner à l'algorithme les différentes classes qu'on veut qu'il distingue pour l'entraînement. Euh, ensuite, bon, il va, il va s'entraîner et il va donner ses résultats comme on peut le voir dans cette étude. Ça n'empêche qu'on ne sait pas sur quels paramètres se base l'algorithme pour différencier donc, les différentes classes. C'est tout un enjeu de recherche actuellement en machine learning. -dire il, y a, il y a différentes méthodes qui permettent d'analyser les, les, les paramètres qui sont analysés par l'algorithme. Mais en tout cas, dans cet article, ils n'ont pas, pas utilisé tout ça. Et pour répondre à la question sur les autres, sur les autres paramètres à utiliser, euh, le principe de cette étude, c'était de pouvoir euh, rendre disponible cet algorithme à n'importe qui, dans n'importe quel centre. Or, le strain, par exemple, il peut être un accès un petit peu difficile dans, dans certains centres primaires. Alors, tandis qu'une coupe, quatre cavités, c'est vraiment réalisable par tout le monde. Voilà. Une question oui. Euh, C'est-à-dire, comment ils pensent utiliser cet algorithme dans la vie euh, médicale quotidienne Est-ce qu'ils veulent analyser des centaines d'échographies, d'électrocardiogrammes des, euh, des, qui sont analysés par des experts Comment ils voient l'avenir de ce, cet algorithme et de cette approche d'intelligence artificielle L'idée, bon, pareil, il ne pas, il l'explique pas vraiment, mais l'idée c'est que on puisse intégrer donc par exemple à Orbis ou le, tous les logiciels, les logiciels qu'on utilise tous les jours, ou, ou euh, aux machines d'échographie ou d'électrocardiographie, ce type d'algorithme. Voilà. En tout cas, c est, c est, ce serait l'approche la plus pragmatique. On peut le voir déjà d'ailleurs, hein, sur certaines machines ECG, on peut voir attention, risque d'infarctus, et pourquoi pas, dans l'avenir, attention, risque d'amylose. Voilà, pour que ça mette la, la, la puce à l'oreille. Mais en tout cas, c'est quelque chose que les auteurs n'expliquent ne, ne, ne, pas franchement. Alors, on peut le voir, hein, la valeur prédictive positive à 75% pour une sensibilité à 50%. Quand on, quand, on, quand on screen une énorme quantité de malades, ça aussi, ça peut être intéressant. Voilà. Mais au quotidien, pour, pour les médecins non experts, comme en gériatrie, en médecine interne, ça peut être très intéressant d'avoir ce type d'algorithme intégré aux machines ECG, par exemple. La, la, pro, la problématique que je vois, moi, c'est que finalement, et on, on, on le sait, l'intelligence artificielle, elle apprend ce qu'on lui dit d'apprendre. Et, euh, et ce deep learning, on lui, on lui donne ce qu'on ce qu veut qu'il reconnaisse. Et la problématique, moi, en tout cas, dans ce que je vois dans les patients qu'on détecte, c'est qu'on a des formes évoluées de la l'amylose. Nous, ce qu'on voudrait, c'est détecter la l'amylose vraiment à une phase beaucoup plus précoce. Et, et dans l'exemple que tu donnes, là, finalement, effectivement, on montre des, de l'amylose... Euh, patente, j'ai envie de dire, et quelque part, ce qu'on attendrait d'une intelligence artificielle, c'est véritablement d'être capable d'arriver un peu plus tôt dans le process, parce que ces patients-là, souvent, pas tous, hein, mais souvent, finalement, ils ont été détectés par le clinicien, quoi. pas tous, hein. je, je... et c'est le problème, je trouve, moi, de ces algorithmes-là, c'est que malheureusement, on va lui apprendre quelque chose qu'on connaît déjà. Alors, il y a un article qui est sorti il y a deux semaines euh, qui a été fait par le euh, docteur Rogan euh, aux États-Unis qui, euh, qui, justement, euh, a, entraîné, euh, a entraîné un algorithme à reconnaître les ECG précoces. Mais euh, ça marche moyennement. Oui, ça, c'est intéressant. Là, véritablement, je pense qu'il y a un intérêt de ce type de, de, de, de technique. Mm. Est-ce que euh, dans le… Ouais, euh... En effet, Pardon. Est-ce que dans la, dans la littérature oui. ou même dans le papier, là, la possibilité de rajouter des paramètres cliniques, euh, on sait qu'il euh, y a notamment euh, tout un tas d'éléments de, de, qui se font sur de la reconnaissance au niveau cutané, par exemple, pour les dermatologues. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, oui. prendre photos des photos des patients ou entrer des données cliniques et les ajouter euh, à l'algorithme oui. de détection Parce qu'on a mo vous avez montré que en couplant l'électrocardiogramme et l'échocardiographie, on améliorait euh, la performance du système. Est-ce que en rajoutant encore euh, la clinique, ça pourrait euh, avoir oui. un, un plus Je ne sais pas s'il y a déjà des choses de cette forme-là qui ont été faites en amyloïdose. Tout à fait, tout à fait. Alors il y, y a un article pareil que j'ai mis euh, sur la, la fin de mes diapos qui, euh, qui a évalué un algorithme de machine learning sur les caractéristiques cliniques des malades, à savoir le canal carpien, ce genre de choses. Je ne l'ai pas lu en détail. Je pense qu'il y a déjà des centres qui, qui testent l'utilisation de cet algorithme, via notamment des entrepôts de données de santé, qui permettent de faire du, de, voilà, de la recherche de, de, de phénotypes en fait, sur l'intégralité des patients qui sont vus dans un hôpital, par exemple. Voilà, mais c'est une des pistes en effet à explorer. Est-ce que tu y penses, Marc-Antoine, qu'en se basant juste sur la, une base de données comme Orbis et intégrer les données éco-électro, les relevés de l'interrogatoire, on pourrait améliorer, améliorer énormément le, le diagnostic de l'amylose ou l'orientation du diagnostic. Oui, bah, je pense, hein, tout simplement en rajoutant l'âge et le sexe. Voilà, si on incluait dans ce modèle l'âge et le sexe, bah, par exemple, les hommes de plus de 75 ans, je pense qu'ils seraient beaucoup plus à risque que les femmes. En tout cas, ce, ce seraient des choses relativement simples qui permettraient d'évaluer... De, de, de, de détecter mieux ces patients voilà. avec, avec des, vraiment des paramètres très simples hein, canal carpien euh, âge euh, sexe euh, voilà, sont, des, sont des paramètres qui nous, nous, nous aident beaucoup euh, au quotidien et pour l'algorithme, j'imagine qu'il en serait de même. Euh, merci beaucoup. Je pense qu'on euh, arrive à la fin de notre, euh, de notre session euh, de, de Bibliose. Je vais laisser euh, notre collègue euh, Amir Azaroui euh, conclure euh, cette dernière session euh, euh, avant une pause d'été. l'été. Marc-Antoine, merci à Olivier de cette présentation. C'était très intéressant et ça donne à ça donne réflexion. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc, on a appris qu'on avait des chiffres assez intéressants de participation. Et on est content. Et merci pour tout. Donc, on se donne un rendez-vous pour le 2 septembre. On vous souhaite de très bonnes vacances. Et au revoir. Et merci pour tout. J'espère qu'on sera au rendez-vous. Merci. Au revoir et bon été. Au revoir.